Allô! Coucou! Ça va bien? Comment allez-vous aujourd'hui? Oh, ça va bien au début. Oui, ça oui. va super bien. bien, nous, ça va pas mal mieux, hein? Oui, ça va beaucoup mieux, oui, oui. oui. Euh, donc, ben voilà, on se revoit, ça y est, c'est ouais. le... On recommence. La première euh, vidéo euh, que vous voyez de nous après la COVID. Ah ouais! Euh, la COVID, on l'a en arrière. <rire> Par contre, ce n'est pas le premier tournage. J'ai fait, fait euh, deux tournages que tu as montés. Donc, la vidéo que vous allez voir mercredi a été faite avant celle-là, et la vidéo que vous verrez aussi, euh, les cours en vidéo que vous allez voir euh, lundi, la semaine prochaine, a été tournée aussi avant celle-là. Donc, c'est la, la première que vous voyez, mais là, on a commencé à tourner un petit peu pour, la, les, la pour les cours, euh, les autres vidéos, ça a commencé, donc on a repris le rythme, ça y est. C'est la première de moi avec toi. Oui, voilà. Depuis que tu dis. dit t'as parlé, t'avais parlé tout seul, avec un petit message de dire Oui, vous avez fait l'annonce comme quoi on avait été malade tout ça. Oui, c'est Puis vrai. après, on a fait une vidéo qu'on a mis dans Facebook. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Puis, euh, puis voilà. Donc, nous revoilà, ça y est, c'est reparti comme avant. Et puis, ben, j'espère que maintenant, tout va bien aller. Ben, oui. Alors, on a un petit peu des séquelles, bien sûr. Euh... Ben, oui, René, euh, des fois, là, <rire> il, il tombe par terre, puis il se le... tombe... relève <rire> Non, non, Non, ceux qui ce, on va dire, il la, la, ben, y a des petites séquelles, par exemple on dort moins bien la nuit. Ben oui, parce qu'ils rentre trop ouais. <rire> Je me réveille au milieu de la nuit, ça ne faisait jamais ça avant, mais ah, c'est pas ça, grave. Une fois, je me réveille, je prends mon téléphone, j'écris des textes, je prends des idées, je note des choses, puis après euh, je me rendors. Ouais. Et puis euh, le souffle, un gros manque de souffle quand on mmh. fait des efforts, on monte, monte les escaliers ou marche vite. surtout trois... Il y a trois étages ici, hein. mmh. on a l'ascenseur et les escaliers. Donc, euh, quand on a vu le docteur après, euh, pour ta, ta deuxième visite là, de, de, j'ai demandé au docteur, on, on est trois étages à pied, est-ce qu'ils vont prendre l'escalier ou les escaliers Il a dit les escaliers, bon, on prend les escaliers, mais arrivé en haut là, trois étages seulement, avant euh, c'était rien du tout, je l'ai monté euh, deux marches par deux marches en courant, mais là, là, <rire> j'arrive en haut, <rire> <rire> je suis complètement... <rire> et heureusement, donc maintenant nous avons notre ouais, petite machine. Notre nouvelle <rire> machine vous me demandez c'est quoi, hein? Alors, quand, quand on a un petit peu euh, envie de faire euh, passer du temps ou euh, autre. On fait un concours, ouais. Ouais. Allez, <rire> Il va trop rire. <rire> ah, c'est comme. Euh... <rire> c'est comme si on fumait une chicha. <rire> C'est pour faire nos exercices, alors il faut faire monter le bidule à l'intérieur, puis... Ah euh, C'est ça, c'est pour... Euh... Non, non, il faut le faire, il faut non, le je faire. C'est pour merde. augmenter notre capacité pulmonaire, ouais. et comme ça, ben, on va récupérer plus vite notre souffle d'avant, ouais. de jeunesse. OK. Puis, on, tu sais, on peut parler pour… Euh, dans la for notre formation? Euh, oui, c'est quoi? C'est… Euh, ben oui, ben oui, c'est ça. Ben, la formation, c'est sûr. Euh, la formation, vous avez vu, ça a continué. Heureusement, on avait des cours qui étaient tournés d'avance. On va reprendre un petit peu de l'avance, on ne sait jamais. Puis, euh, pour notre… Euh, quand notre on va retourner euh, au Québec le 28 avril, on ouais, prend l'avion. le 28 avril, on retourne chez nous. Alors, c'est sûr, ça prend un peu de temps avant, après… Ben, Faire les bagages, défaire les bagages, tout ça, on va prévoir un petit peu des cours d'avance. Alors, euh, c'est ça, n'oubliez ben, pas qu'il y a la formation, toujours. La peinture, c'est facile, qui continue mm -hmm. euh, avec des nouveaux cours chaque semaine. Alors, euh, vous avez le lien aussi dans la description sous la vidéo pour vous inscrire. Vous avez toujours, dans les descriptions sous les vidéos, vous avez toujours des liens aussi pour obtenir gratuitement euh, le e-book, le, e le guide de, de la couleur. Tous les liens sont ouais. là-dessous. Puis, merci aussi pour les likes que vous mettez parce que c'est... Important pour nous euh, dans oui. un sens que ça fait euh, monter la chaîne. Hein? En fait, c'est ça, ça. Si vous le partagez euh, nos, la vidéo, nos vidéos, de, mm -hmm. celle, surtout celle du mercredi, la vidéo qui est technique, vous la partagez, vous likez. Et si vous n'êtes pas abonné, vous abonnez, vous envoyez du monde pour s'abonner. Le, le nombre d'abonnés va augmenter de plus en plus vite. On est rendu là à 69 600, je pense. Et euh, vous N'oubliez pas, quand on va atteindre le 100 000, on va, on va vous faire un super gros cadeau. Oui, ben là, là en parlant de cadeau, là, on s'excuse encore, celui du 50 000 que tu avais promis. C'est pas qu'on vous a oublié, là, aussi Non, non, on, on, on l'avait fait la... pour le 50 000, c'était le tableau, le bateau, maintenant, tu veux dire le tirage. Le tirage du oh, bateau. Oui, on va faire tirer, oui. Oui. Dès qu'on arri qu arrive au Québec, on va faire un tirage pour, euh, pour faire toile. gagner la toile du bateau qui s'échoue sur les rochers. Et, euh, et donc, ben, on l'enverra à la personne qui aura gagné. C'est tu quoi? <rire> j'ai une idée. Pour le 100 000, Il pourrait gagner quelque chose. La joconde? Mais non. Ah, non hein? Moi mmh. puis toi, as-tu fait chez eux? Ah oui, ben voilà, c'est ça. <rire> ça dépend où est-ce que vous restez. <rire> c'est une personne. Oui. Alors, on va répondre aux questions? <rire> oui, on en a pas mal aujourd'hui. On en a 18. 18 questions. Fait que, oubliez pas, j'ai des questions qu'il y a de trois semaines. Oui, il y a des questions qui ont été posées non, il y a longtemps, allez, donc on va répondre maintenant. Pas, on et puis, euh, ben, puis, ça on peut va aider. Prendre le rythme, de toute hein, façon, ça. ça aide plusieurs personnes. Tu sais, euh, les ben, les en fait, c'est ça, les, les, les, quand on répond aux questions, c'est un petit peu comme un petit cours théorique de peinture. Ce sont des questions techniques qu'on nous pose, on y répond pour que tout le monde en profite. Ouais, ça. Ou du moins, on essaye d'y répondre parce que des fois, je n'ai pas toujours la réponse exacte non plus. Mm -hmm. Ok, on va commencer Allez. par Njical. Bonjour, Njical. Bonjour, Angie On dit bonjour, bonsoir, ici, c'est le soir, c'est pas mm -hmm. bon, bonjour, Linda et René. J'aime vos vidéos. J'aimerais savoir, quoi pensez-vous de la peinture acrylique Triart? Triart, oui. Oui. Est-ce que c'était est mon achat? Parce qu'elle a débuté avec Basic, mais j'ai vu une peinture de meilleure qualité. Ok. Qu'est-ce que tu penses Alors, de Triart? La peinture Triart, euh, j'en ai beaucoup utilisée. Pardon, excusez. Euh, euh, elle vient de Kingston en Ontario. Euh, elle a évolué. Alors, justement, parce qu'il y a cette question, je l'ai vu, je suis allé voir sur le site de TriArt et je n'ai pas retrouvé les produits que j'utilisais avant quand, euh, quand je m'en servais beaucoup. J'ai juste revu la Réotech. La Réotech, elle existe encore. Mais là, ils ont mis maintenant de la Heavy Body qu'ils n'avaient pas avant. Ils ont mis beaucoup d'autres produits euh, qui n'existaient pas avant quand moi je m'en servais. Avant, quand j'utilisais la triarte, il y avait trois gammes, dont la Riotech, euh, la Solucril, je pense, il me semble, je ne sais plus. Enfin, il y avait trois, trois termes. On s'en servait beaucoup à l'atelier aussi avec les enfants. Donc, il y en a une qui était extrêmement transparente, de pas très bonne qualité. Puis, elle était aussi non permanente, c'est-à-dire que les enfants pouvaient s'en servir. Puis, euh, s'il y avait des taches sur le, les vêtements, ça partait au lavage après. Ce n'était pas un acrylique fixé. Puis, il y avait euh, donc la Riotech. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus les, les, les gars, Mais moi, j'utilisais, pour moi, personnellement, j'ai acheté la, la meilleure qualité, la haute viscosité. La, la... Elle était vraiment très bonne. C'est une très bonne peinture. Mais ce que je n'aimais pas, c'était les emballages, les tubes. Ils ont des tubes, je ne sais pas si c'est encore maintenant pareil, mais ils avaient des tubes spécifiques en plastique qu'on ne retrouve pas chez les autres fournisseurs. Un plastique assez rigide. Ce qui fait que, vous savez, quand vous avez un tube en plastique, par exemple, l'Amsterdam la, de Talens, vous pouvez écraser le tube assez facilement, même la PBO aussi, la peinture va sortir facilement. Mais eux, leur tube, leur tube était un peu plus rigide, fait que on l'écrasait difficilement, et puis euh, même des fois le, le, le plastique fendait, il ne fendait pas, mais il, il se pliait, il devenait blanc, vous voyez. Et il y avait toujours euh, ce, ce gros bouchon euh, assez énorme qui euh, ben, je sais pas qui, qui gardait euh, toujours de l'air à l'intérieur. Et la peinture à l'intérieur du tube séchait. J'achetais des tubes, j'achetais des pots aussi, des pots de plastique. Et ça arrivait très souvent euh, qu'à cause de l'air qui rentrait dans le pot, la peinture séchait très vite aussi. J'avais des pots euh, de PBO, ça faisait pas la même chose que les pots de Triart. Je sais pas pourquoi c'était comme ça. Alors là, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Sur leur site internet, les produits sont complètement différents. Je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui, mais je vous dirais c'est une très bonne peinture. Le problème, c'était les emballages avant. Voilà. Donc moi, je vous conseillerais, ben, si vous l'aimez, de l'essayer parce qu'elle n'est pas si chère que ça puis elle est vraiment bonne. Ok. Mm. On continue avec Jean-Jacques Moreau. Bonjour, Bonjour Jean-Jacques. Est-ce possible de fixer du crayon aquarelle après avoir fait un dessin, un croquis? Euh, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couvert son fond de sa toile avec l'acrylique noir. Une fois sec, il a fait un dessin au crayon aquarelle blanc pour peindre à l'huile par la suite. Ou tu tu un autre matériel que tu peux dessiner sur du noir? Ben non, ben, l'aquarelle blanche, c'est une bonne blanc, idée. Blanc, c'est bon, oui, aquarelle ou même un bon crayon de couleur comme Prismacolor première. Mm. Ce sont des crayons qui marquent beaucoup, ça va fonctionner, mais sur de l'acrylique noire, du blanc, ça va bien aller. Mais moi, ce que je ferai après, ben, une fois que ça a été dessiné, que ce soit crayon de couleur ou crayon aquarelle, je mettrai un petit peu de fixatif, si on ne veut pas qu'il s'en aille le dessin. Mm -hmm. Hein, euh, je veux, euh, savoir, euh, quoi vous, est -ce, Non, c'est pas ça, OK. <rire> une, euh, une fois c'est euh, un dessin au crayon... Un blanc pour prendre la vue ah, est-il possible de fixer, voilà, de fixer, oui. Ben, avec du fixatif pour le dessin, ça devrait fonctionner, il n'y aurait pas de problème. Okay. Mais euh, moi, quand je fais un dessin au crayon aquarelle, ou crayon blanc, au prismacolor, sur un fond noir, <coughs> euh, avant de peindre, ben, je fais mon dessin, mais je ne le fixe pas, puisque je vais euh, utiliser euh, le crayon pour peindre par-dessus aussi. Donc, euh, on n'est pas obligé de, de le fixer. Je ne pense pas que ça va s'en aller, ça ne dérangera pas. Non, mais moi aussi, la plupart, euh, je me rappelle à l'atelier, euh, tous ceux qui faisaient ça sur le noir, euh, ils, ils prenaient l'aquarelle blanc, on met d'une autre couleur qui est quand même oui. assez euh, visible. Ça peut être jaune, n'importe quoi. Ce n'est pas, pas forcément nécessaire de le fixer. Hein. Si vous voulez le fixer, ben, utilisez du fixatif, ça, ça devrait fonctionner. Oui. Mais il reste, il reste. moment. Oh, oui, oui. OK, on continue avec Christian. Bonjour, Christian. Bonjour, Christian. Bonjour à vous deux, les bronzés de l'hiver. <rire> on reprend un petit peu de bronzage. Oui, montagne, oui, on reprend un petit peu. Euh, il dit, j'avais passé en guise de Gesso sur une toile un reste de peinture acrylique bleue, peinture okay. de Ok. Oui. Eh bien, par moyen ensuite de peindre à l'huile par-dessus. La peinture glissait et n'adhérait pas. J'ai dû jeté la toile. Ah. Oh. Pourtant, on peut peindre à l'huile sur l'acrylique, mais la peinture artisanale et peinture d'art, ça n'a pas marché. Un, oui, un, un ben, sûrement sûrement, que la peinture pour mur que vous avez utilisée, c'est une peinture qui est euh, très, très glacée, peut-être euh, euh, brillante ou euh, semi-illustrée, euh, qui fait que ça n'adhérait pas forcément euh, facilement. Peut-être que vous auriez pu faire, à ce moment-là, avant de commencer à peindre à l'huile là-dessus, Plutôt que de jeter la toile, peut-être penser un petit peu. Peut-être que sur cette peinture euh, bleue, peut-être vous auriez pu essayer de mettre du gesso. Le gesso aurait pu refaire un fond assez solide pour peindre à l'huile par-dessus après. Ou bien ce que vous aurez pu faire, alors, c'est d'essayer d'appliquer du vernis à retoucher pour la peinture à l'huile. Sur votre acrylique bien sec, votre peinture pour mur une fois que c'était sec. Parce que le principe du vernis à retoucher pour la peinture à l'huile c'est de rendre la surface plus collante, plus adhérente pour revenir travailler avec de la peinture à l'huile. Si par exemple vous avez fait un tableau à une peinture à l'huile et à un moment donné vous, êtes, vous avez mis beaucoup d'huile et que ça devient très glissant aussi et que votre peinture à l'huile n'adhère plus dessus pour les couches supérieures, c'est d'appliquer du vernis à retoucher, c'est vraiment fait pour ça. Donc peut-être que ça aurait fonctionné euh, dans ce cas-là aussi de mettre une petite couche de vernis à retoucher avant d'attaquer avec l'huile dessus. Ok, on continue avec Janine. Merci, bon, merci. Bon, Bonjour, Janine. Excusez. <rire> Bonjour, Janine. Excusez-moi. Merci, merci pour ces moments de bien soleil. Puis, je voyais le soleil, là, je dis voir. Wow, oui. Les hein. formateurs que vous nous, vous nous offrez. Sa question. J'ai quelques tubes d'artisans que je voudrais utiliser sur la même palette que mes peintures à l'huile traditionnelles. Oui. Sachant que pour ces dernières, okay. je respecte bien le gros sommeil. Pour les trois couches, comment les marier entre elles sur la toile elle marque l'additif de l'artisan ne ris risque-t-il pas d'entrer en conflit avec les huiles? Oui, ben oui absolument. Euh, à ce moment-là, ben, c'est sûr. Si vous utilisez de la peinture à l'huile traditionnelle et l'artisan ensemble, euh, le médium artisan ne fonctionnera pas avec la peinture à l'huile traditionnelle. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les deux peintures, les mélanger ensemble. Euh, ça devrait fonctionner. Parce que la peinture artisan qui est soluble à l'eau peut être utilisée aussi avec les médiums traditionnels. Vous pouvez l'utiliser, votre peinture artisan, toujours avec du diluant à peinture plutôt que de l'eau, avec de l'huile de lin, comme on le fait avec la peinture traditionnelle. Sinon, l'autre possibilité que vous pouvez euh, utiliser, euh, c'est d'acheter un tube de, de médium... Ah, euh... oh, mon Dieu, qu'il s'appelle W... Le médium W de Schminkel, je peux ça? Schmink, Schling, Schmink, Schmink. Oh, je te laisse le Médium W Schmink, c'est un médium de justement de, pour rendre la peinture à l'huile traditionnelle solu soluble à l'eau. Et donc vous mettez ce médium sur votre palette en grosse quantité. Et à chaque fois que vous prenez de la peinture à l'huile traditionnelle, vous la mélangez avec un petit peu de médium et vous la rendez donc miscible à l'eau et vous pouvez travailler donc de cette peinture-là avec votre peinture. Euh, euh, Artisan Schmink, c'est ça, Schmink. Medium W de Schmink. S-C-H-M-I-N K E. K-E, je pense. Regardez bien. Allez voir sur Internet, vous allez le trouver, c'est certain. Medium, euh, marqué Medium pour rendre la peinture soluble à l'eau. Peinture à l'huile soluble à l'eau, ça, ça fonctionnait. Je, je l'ai utilisé. J'en ai à la maison. J'ai fait des tests et ça fonctionne très bien. Donc, moi, je vous dirais que dans les deux possibilités, moi, j'utiliserai plutôt la deuxième. Et comme ça, vous, vous allez pouvoir utiliser votre peinture traditionnelle. Et vous la rendez soluble à l'eau. Et vous allez avoir tous les avantages de la peinture artisan avec vos anciennes huiles, le Winton, ou PBO ou autre. OK. On continue avec Farid El-Faran. Bonjour, Bonjour Farid. Farid. Il y a deux questions. Oui. La ben, première, actuellement on... Okay. actuellement, on dispose de très nombreuses qualités de peinture. Oui. De très nombreux médium, de vernis, etc. Oui. Comment faisaient les anciens, les maîtres, qui n'avaient pas tout cela à leur disposition? Cela ne les a pas empêchés de faire des merveilles. Oui. Peux-tu? Ben oui, ben, c'est sûr que les anciens, ils n'avaient pas tout le matériel qu'on a aujourd'hui, euh, les alkides, tout ça, là. Euh, donc ils avaient, ben, ils avaient moins, une moins large gamme de matériel, donc ils faisaient tous la même chose, avec toujours les mêmes produits finalement. C'était même plus facile pour eux, parce qu'il qu'ils n'avaient pas besoin de savoir comment on fait ceci, cela. Ils utilisaient toujours la fameuse huile de lin. Ils pouvaient utiliser, bien sûr, les médiums de l'époque vénitien, euh, le médium euh, flamand. Euh, l'huile de lin, toujours l'huile, l'huile, l'huile, euh, de l'essence de térébenthine. Les peintures, ils avaient leur peinture à eux. Mais il faut se dire quand même quelque chose, c'est que dans leur peinture qu'ils avaient à eux, il y avait euh, beaucoup de pigments qui étaient nocifs à l'époque, hein, euh, il y avait du plomb dans la peinture, énormément de, de produits qu'aujourd'hui, euh, ils ont été retirés de, du marché parce qu'ils mmh. sont interdits. Euh, et ils avaient des peintures aussi de moins bonne qualité qui font que, vous dites que leurs tableaux sont des merveilles. Oui, c'est vrai, mais cependant, il y a beaucoup de tableaux de, de, de maîtres, des grands maîtres impressionnistes ouais. qui, ont, non, qui ont perdu de leurs couleurs, ah ouais. qui ne sont plus dans les couleurs originales. C'est-à-dire que vous allez voir peut-être, je ne sais pas moi, un tableau de Van Gogh avec euh, une couleur euh, verte, par exemple. Et peut-être que ce vert, à l'époque, c'était plus bleuté et qu'il a jauni avec le temps, vous voyez, que les Blancs ont jauni aussi. Je me souviens, euh, quand j'avais été voir à Montréal, l'exposition euh, sur la Provence, euh, donc il y avait des tableaux euh, des, des maîtres impressionnistes, dont Van Gogh, et, et je me souviens avoir fait, m fait cette réflexion quand j'étais devant le tableau de Van Gogh, qui était très beau devant moi, je me suis dit, mon Dieu, que les couleurs me paraissent ternes. Voyez, je trouvais que les couleurs étaient très fades et je me suis dit, euh, c'est certain que de toutes ces couleurs-là, il y en a une grande quantité qui a dû perdre de son intensité. Parce que la résistance à la lumière des peintures de l'époque était certainement moins forte que la résistance à la lumière de nos peintures d'aujourd'hui, qui sont, on va dire, élaborées en laboratoire avec plus de précision, plus de d'essais, euh, de tests, etc., de tests de vieillissement, etc., etc. Tu sais, quand ils ont remplacé les, les liants, puisqu'il n'y a plus de plomb, ils ont remplacé les pigments parce que ce ne sont plus les mêmes. Ils ont sûrement euh, cherché à aller, euh, à avoir les pigments les plus permanents possibles, les, les liants aussi, les plus permanents possibles. Tu sais, quand on était au Louvre aussi, quand oui. qu on a vu les, beaucoup, beaucoup de tableaux qui étaient comme... Craqués, craqués, oui. craqué, fissurés, oui, oui, aussi, il y en a beaucoup, mais ça, c'est aussi parce que... Y est, il y a les siècles et les siècles derrière euh, ces tableaux-là. Le vieillissement est, est énorme, hein, c'est sûr. Mm -hmm. Puis euh, on ne sait pas comment ils ont été conservés aussi, de quelle manière, à quel endroit, tout ça. Mm -hmm. Oui, c'est sûr que c'est... Euh... Donc, euh, oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est gâté, On est vraiment gâté euh, au niveau du matériel. On en a tellement. Vous avez vu quand vous rentrez dans un magasin de matériel d'artiste aujourd'hui, là On a envie de tout acheter, là. C'est euh, une cour de récréation. Hein. Il y avait une deuxième question. Oui il a acheté récemment du blanc de zinc. Oui. Il y avait écrit « imitation ». Qu'est-ce oui. que ça veut dire? Ben, beaucoup de types de peinture, euh, peut-être même tous, selon les gammes de, de couleurs que vous achetez, les gammes de peinture, c'est-à-dire que, par exemple, bon, vous avez Windsor et Newton. Windsor et Newton, qui est une très bonne peinture, font de l'extra fine, euh, qui est une peinture qui coûte cher, mais ils font aussi la Winton. La gamme Winton, c'est... La gamme études chez Windsor et Newton, euh, comme euh, la Van Gogh chez euh, Talens, vous euh, voyez. Et ces peintures-là, donc les gammes études, ils vous proposent les couleurs. Euh, la plupart du temps, il y a marqué imitation. Par exemple, rouge cadmium, imitation, jaune cadmium, imitation, bleu cobalt, imitation, viridian ou vert émeraude marqué imitation, céruléen aussi, parce que ce sont des pigments qui sont trop chers d'une part, s'ils étaient euh, les vrais. Ils ne pourraient pas les mettre dans des gammes études qui ne sont pas chères. Et deuxièmement, pour la plupart, ce sont des pigments qui sont encore aujourd'hui nocifs. Ils sont cancérigènes pour la plupart. Donc, ils les remplacent par des pigments, on va dire par des mélanges de couleurs pour obtenir l'équivalent de la vraie couleur. Par exemple, ils vont mélanger, euh, je ne sais pas moi, de la laque de Garance avec un peu de jaune en ça pour obtenir euh, l'équivalent de, je sais pas moi, d'un vermillon. Et ils vont marquer vermillon, imitation. Parce que le vrai vermillon, il coûterait vraiment beaucoup, beaucoup trop cher. Euh, voilà. Et donc, le blanc de zinc que vous avez, ben, c'est la même chose. C'est une imitation. Donc, ça n'est pas le vrai blanc de zinc. Le blanc de zinc, qui aujourd'hui, je pense, remplace ce qui était avant le blanc de plomb. Et il y a aussi euh, des mélanges aussi blanc de titane et blanc de zinc qui mélangent ensemble. Euh, chez euh, Winton, ils appellent ça le soft mixing white. Euh, en français, je ne sais pas comment ils appellent ça. Alors sachez que le blanc de zinc, il est plus transparent. Beaucoup, beaucoup plus transparent que le blanc de titane. Ça, c'est la chose importante. Le blanc de titane, c'est le blanc opaque. Le blanc de zinc, c'est le blanc transparent. Le blanc de titane, c'est aussi le plus blanc. Le blanc de zinc est un petit peu plus jaunâtre. Le blanc de zinc est toujours liquide, huileux. Le blanc de titane, il va être plus épais, pâteux. Mais euh, voilà, donc pourquoi on voit beaucoup imitation Et en anglais, c'est marqué U, H, U, E. Sur les tubes aussi pour. Euh... Ça veut dire que ouais. toi, tu es une, une imitation de René Milon? Non, moi, je suis le vrai, moi. <rire> oui, ça, c'est vrai. <rire> OK, on continue avec Maria. Je suis rare, je suis. Je coûte cher et je suis nocif. <rire> OK. <rire> OK, Maria euh, Valverde. Jeu, Marianne. Bonjour, Maria. Bonjour, Maria. Oh, mon Dieu, il me un flash là, dans, dans les yeux. Euh, OK, elle dit qu'elle peint à l'acrylique. Elle fait de l'abstrait avec beaucoup de graphisme. Elle aimerait évoluer dans son style et pour cela, elle voudrait travailler son graphisme sur l'acrylique avec des pastels secs et du fusain. Mais je ne sais pas comment les faire tenir dans le temps, car je ne pense pas que l'on puisse vernir ce médium sans risquer de les altérer. Qu'est-ce ben, que tu Effectivement, ben c'est sûr que quand on fait du mix média comme ça, euh, donc peindre à l'acrylique, rajouter du pastel, du fusain, euh, toutes sortes de choses comme ça, c'est... Euh... C'est sûr qu'on va se retrouver avec le problème où, bon, l'acrylique, on pourrait mettre du vernis, mais on ne peut pas mettre du vernis sur le, sur le pastel parce qu'il euh, va, il va devenir comme mouillé, il va ternir. Euh, si on le fait au pinceau, il va s'en aller. Euh, dès que sur le pastel sec, on va appliquer euh, un fixatif aussi. Alors, il faut peut-être vous renseigner dans les magasins de matériel d'artiste. Je sais qu'il existe des, euh, maintenant des fixatifs qui vont faire en sorte que le pastel, lorsqu'on en met dessus il ne paraît pas mouillé, c'est-à-dire qu'il va rester quand même vif. Mais généralement, lorsqu'on travaille au pastel sec, euh, quelqu'un qui fait du pastel sec, il va mettre du fixatif. Lorsque le pastel a nécessité d'être fixé, parce qu'il sature, il ne tient plus sur le papier, puis après, on finit toujours en revenant avec du pastel pour le raviver par-dessus, puis là, on ne fixe pas, on finit vraiment avec du pastel. Et c'est problématique parce qu'effectivement, ça devient fragile. Alors, le, le, le projet, l'œuvre, il faut la mettre sous vitre, tout ça... Là. Euh, la protéger euh, pour paquet de contact, c'est un problème. Je vous donnerai euh, un truc, euh, je connais personnellement un artiste peintre euh, québécois euh, qui s'appelle Jacques Clément, lui c'est un, un spécialiste des mix médias, il fait du modèle vivant, beaucoup de peinture sur le motif, il va mélanger euh, des médiums, euh, on va dire euh, comme l'acrylique, l'acrylique, il va y mélanger donc du pastel sec, il va mélanger du fusain, euh, du gesso, peut-être du crayon graphite aussi, il fait des tableaux comme ça. Puis d'autre côté, il travaille à l'huile aussi, il va peindre à l'huile, il va utiliser du bâton à l'huile, il va utiliser encore une fois peut-être du fusain, du crayon graphite, il va rajouter du pastel gras pastel à l'huile aussi, il travaille dans ces choses-là. Et il arrive à faire des, des choses assez intéressantes. Pourquoi Parce que, admettons, votre, vous êtes en acrylique, vous travaillez votre, votre peinture acrylique, vous y allez avec du gesso, vous mettez du fusain, puis vous pouvez revenir avec de l'eau sur le fusain. Vous pouvez revenir avec de la peinture acrylique, et le fusain aussi va se mélanger. Vous jouez avec vos pastels secs aussi, vous travaillez vos pastels secs. Vous revenez avec un petit peu de, de, de, de médium acrylique dessus, puis vous revenez, vous travaillez comme ça, vous pouvez jouer en mélangeant vraiment les médias qui font qu'ils vont se fixer les uns les autres. Et ça donne des résultats assez intéressants. Mais vous pouvez toujours finir à la fin avec du pastel sec pur ou du fusain pur, mais vous ne le fixez pas, vous le laissez, ça va être comme ça, euh, en surface du tableau, et puis euh, avec le risque que ça, ça s'en aille, si on, on va enlever la poussière sur la toile, ça risque de partir aussi. Jacques Clément, vous allez voir sur Facebook, il a des pages Facebook, Artiste peintre Québec, vous marquez, puis vous allez le trouver. Ok, on continue avec Asna Michin. Bonjour Asna. Bonjour Asna. Euh, salut M. M. Euh, René Milon. Non, euh, salut M. René, excuse. Euh, oui, René bonjour. S'il vous plaît, pouvez-vous nous faire une vidéo sur le cubisme? Oh mon Dieu, oh, si vous savez, toutes les vidéos que j'ai à faire. Euh, je ne dis pas non, mais je ne dis pas quand non plus. C'est sûr que c'est, mon Dieu, c est, c est, ça peut, oui, pourquoi pas, une vidéo sur le cubisme? Allons-y, mais quand Je ne sais pas, j'ai toute une liste de, de, de projets, de futures vidéos à faire. Oui, mais ça ne sera pas sur YouTube. Ça peut être, ben ça peut être sur YouTube, si ouais. c'est, oui, mais euh, admettons euh, une petite démo, puis on parle surtout de la technique, de, des exemples de grands maîtres. Si c'est euh, une vidéo plus euh, théorique, mm -hmm. mais faire un grand projet un cubiste, un grand tableau, oui, mais ça serait dans la formation, alors, par exemple, peindre à la manière de Georges Braque. Hein? Mm. ou peindre à la manière de Picasso et Georges Braque, pourquoi pas, ils avaient tous les deux des, ils ont fait tous les deux des tableaux magnifiques aussi, euh, je reviens encore sur l'exposition de la Provence, j'en je avais vu euh, à Montréal au musée des beaux-arts, des deux, Braque et Picasso, c'était vraiment, euh, ben c'est ça, c'est comme des villages provençaux mais cubiste Très, très intéressant. Ben oui, c'est un bon truc. Ben on, va, on, va, on, on retient l'idée. Oui, hein? ça, c'est sûr. OK, on continue avec Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour Angélique. J'ai du mal à trouver de bons tableaux. Est-ce que tu pourrais l'aider Comment choisir un bon tableau et où le trouver Ça dépend ce que Ça c dépend où c'est que vous habitez, c'est sûr. Hein? Où acheter ben, regardez, les, les bonnes toiles, on parle des toiles, hein, c'est ça, ouais, je suppose. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, il faut de la toile de coton de bonne qualité. Déjà, vous allez regarder les prix, quand c'est plus cher, c'est meilleur, le poids, le poids de la toile euh, avec son châssis, euh, sa tension, c'est pas mal ça qui font le, On va dire euh, qu'on va voir dans le magasin, c'est sûr que si c'est sous plastique, c'est plus difficile, le grain de la toile aussi, qui soit bien lisse, pas trop granuleux, euh, ça peut être aussi euh, de la toile de lin, alors si vous voulez la bonne toile de qualité, prenez de la toile de lin, celle qui est marron à, à lando, euh, brune, beige, on va dire, et crue, alors qu'en avant, elle est traité de Gesso, donc elle est blanche, euh, moi je vous dirais c'est difficile de vous dire où, parce que vous allez par exemple, si on, au Québec, vous avez les magasins de serre, vous avez les magasins euh, HM, vous avez des magasins, euh, je ne me rappelle plus trop les, les marques, mais dans chaque magasin, vous avez la toile de bonne qualité la toile de, de moins bonne qualité, c'est sûr, celle qui est « made in China », qui est très légère, qui est mal tendu, ils vous en mettent 6 dans un paquet, puis c'est vendu pas cher. Mmh. Puis vous avez les autres toiles qui sont vendues à l'unité, qui coûtent euh, une le prix des six pas cher, hein, au moins, même plus des fois. Mmh. Et puis vous en prenez une, elle est plus lourde que les six ensemble, vous voyez. Le bois, il est, il est plus épais, il y a de la qualité du bois aussi. Ça se reconnaît comme ça, les toiles, c'est sûr. Ça dépend si quelqu'un veut un pratiquer... Euh sur des, des toiles, oui, c'est bien, bien de... Oui, non, non, mais là, elle veut savoir comment avoir des bonnes toiles. Oui, des bonnes toiles. Non, mais puis, euh... je, je parle de quelqu'un oui. d'autre qui voudrait avoir des toiles cheap oh, pour ah, essayer. Oui. Ben, allez-y. C'est sûr, c'est sûr, mais on travaille toujours mieux sur de la bonne qualité. Oui. Et euh, on ne sait pas, admettons, vous faites... Euh, finalement, vous dites, je vais faire un exercice, et finalement, vous avez fait un super beau tableau, vous avez acheté une toile de très mauvaise qualité en disant, je vais faire juste un exercice, puis, puis votre tableau beaux, il est super puis beau, est puis votre tableau, il se retrouve détendu, euh, la toile est fragile pour risquer de la déchirer, de l'abîmer, euh, ah, c'est dommage. Oui. Ok, on continue avec Jean-Philippe Poussé. Bonjour, Bonjour Jean-Philippe. Jean il y a une question. Comment fait-on pour peindre le brouillard dans un paysage et aussi la brume maritime? Ah, mais ben ça c'est merveilleux. C'est un, un cours de la formation en ligne qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être euh, euh, quatre semaines, cinq semaines je pense. Hein. Oui. C'était euh, « Levé de soleil euh, dans la brume en campagne ». Mmh. Ça, c'était un truc qui avait été demandé, qui avait été mis dans la à idée. J'avais fait ça. Et donc, là. Alors, comment on fait ça ben, C'est un peu compliqué de vous le dire en quelques mots. C'est assez long, c'est assez compliqué. Il faut arriver à faire du flou constamment. Du flou, du flou, du flou. Euh, et bien entendu, il y a toujours aussi des éléments qui vont être un peu plus découpés parce qu'ils sont en avant-plan, le flou en arrière. Comment faire de la brume Voulez que je mette des mots là-dessus, moi je ne serais pas capable. Je ne voudrais non, pas non, moi non Fais plus. que je fasse une démo. <rire> oui, avec mais avec euh, quelqu'un qui va cette démo-là, tu pourrais. C'est ça, c'est réaliser du flou euh, Tiens, mais dans notre tableau. Si hein. tu veux, là, regarde, c'est peut-être pas inclus. Là, on pourrait mettre le, le, le, le lien de, oui. de, de ton. Euh, du coup, je ne sais pas, c'est -ce qui la personne cest Jean-Philippe. Jean-Philippe, oui, c'est ça. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes abonné à la formation La peinture, c'est facile, donc vous l'avez dans. Les pas à pas, je dirais, euh, dans le bas de, de la liste, parce qu'ils sont mis à la suite pour l'instant. Vous allez voir euh, lever de soleil en campagne dans la brume. Et là, vous allez voir vraiment, euh, c'est quand même euh, un cours en vidéo qui doit durer au moins deux heures en peinture à l'huile. Oh oui. Ouais, au moins deux heures, oui. Excuse-moi, il y a tellement de feuilles. Là. OK, on continue avec Neika Jean. Bonjour, Neika. Bon, Merci de répondre à mon commentaire. Ma question constatent la nature morte. Je voulais savoir comment la représenter en coloriste et en valoriste. Ah, encore une question assez euh, compliquée. En coloriste <rire> ou en valoriste? Bon, vous avez vu, on parle de la nature morte, je pense qu'on a mis dans, la, dans YouTube, qu'on avait fait, là. Elle est, euh, on va dire, dans euh, un style réaliste, on va dire un petit peu antique, avec la méthode du glacis. Euh, peindre en valoriste, valoriste, ça veut dire, ben, on va travailler surtout les valeurs et non plus les couleurs. Vous faites un tableau en noir et blanc en représentant les ombres et les lumières avec beaucoup de force, c'est-à-dire que là où vous avez des contrastes forts, vous les mettez très forts, là où c'est moins fort, vous les mettez moins fort. Vous faites comme une échelle de valeur, une échelle de grippe, vous respectez ça. Ça, c'est le plus important. Moi, si je le faisais en valoriste, j'irais comme ça. Je ferai mon tableau en noir et blanc. D'ailleurs, dans la formation en ligne, il y a une technique de peinture valoriste où je montre comment on le fait. On commence toujours avec du noir et blanc, c'est bien mieux. Et après, par-dessus ce noir et blanc on vient teinter, euh, mettre les couleurs, mais toujours en faisant attention à ce que ces nouvelles couleurs qu'on vient mettre par-dessus nos gris soient vraiment de la même valeur que le gris qui est en-dessous. Vous voyez C'est-à-dire que si vous avez une zone où c'est très foncé, vous avez mis un gris très foncé, la couleur que vous allez mettre par-dessus, en opacité, on cache vraiment le gris. Le gris était là comme pour faire, euh, on va dire, une règle. Cette couleur que vous allez mettre doit être vraiment la même valeur, aussi foncée que le gris foncé que vous avez. Et si vous avez, par exemple, quelque chose de très lumineux, vous l'avez mis en blanc, presque un blanc pur, mais quand vous allez mettre une couleur, elle ne sera quasiment pas visible, parce que ce sera quasiment un blanc pur aussi. C'est de bien respecter les valeurs au moment où vous mettez les couleurs dessus. Maintenant, faire une peinture coloriste, ça va être complètement l'inverse. Coloriste, c'est quoi Ça va être de choisir les couleurs qui vont remplacer les valeurs. Prenez par exemple euh, les fauvistes tiens, Henri Matisse. Regardez les portraits qu'il a peints Henri Matisse. Vous avez un visage de femme avec un côté vert, un côté rouge, un côté, des taches jaunes, des taches bleues. Bon, ben, il a pris pour acquis que, par exemple, tout ce qui était dans telle valeur, les foncés, les très foncés, admettons, c'était du vert, les ombres, et tout ce qui était lumineux, il mettait du rouge ou de l'orange. Alors, il mettait peut-être cette valeur dans l'ombre bleue, celle-là verte, celle-là mauve, et puis cette valeur dans la lumière, cette couleur, cette, cette, cette teinte, cette luminosité, il la mettait rouge, puis cette luminosité-là, il la mettait jaune. Vous voyez, c'est comme une échelle de gris encore, mais où les couleurs, les, les valeurs sont remplacées par des couleurs. Et ces couleurs-là n'ont pas à respecter la valeur. C'est-à-dire que le rouge, il est plus foncé que la valeur qui était en dessous, hein, comme le vert, il peut être plus pâle que la valeur qui était en dessous. Vous voyez, ça, c'est coloriste. Voilà. Donc là, je vous ai donné un petit peu la méthode valoriste et la méthode coloriste, mais toujours avec des mots, puisque là, on est dans la théorie. Et ça fonctionne bien, ça donne des bons résultats. Oui, ah, oui. Ok, on continue avec Daniel ben, Bonjour, Daniel. Bonjour, Daniel. Oui. Euh, étant débutante, elle voudrait savoir qu'est-ce que le contre-jour? Le contre-jour? Oui. Ah ben, euh, contre-jour, c'est lorsque nous avons la lumière qui se trouve derrière le sujet. Par exemple, vous avez le soleil en face et en avant, vous avez une... On ça Une gondole sur, la, sur la, la rivière à Venise et le soleil derrière, votre gondole elle est en contre-jour. Donc c'est très foncé, vous allez avoir certainement des, des auréoles un petit peu, des, des contours lumineux parce que la lumière reflète dessus. Alors prenez par exemple les tableaux de Claude Monet où on voit justement à Venise, je pense que le palais des doges qui s'appelle comme ça, et on voit l'eau puis la lumière est de l'autre côté on voit des beaux contre-jours comme ça, Ben aussi euh, euh, le fameux tableau euh, Impression Soleil Levant de Claude Monet, c'est un contre-jour. Vous avez beaucoup de tableaux aussi de Turner, William Turner, où vous avez des bateaux qui sont en contre-jour aussi. La lumière est derrière, les, le sujet est devant la lumière, on a un contre-jour. Vous avez aussi, donc, à ce moment-là, les ombres des éléments, les ombres des sujets qui s'en viennent vers nous, hein. C'est important, ça, en contre-jour, d'aller chercher les, les directions des ombres lumière hmm. Excusez-moi. On continue avec Jean. Bonjour Jean. Bonjour Jean. Est-ce que le tableau du pont au nez de Monet que vous avez réalisé à l'huile en trois couches est réalisable à l'acrylique avec les trois couches proposées? Alors, le tableau des nymphéas de Claude Monet que j'ai fait à l'huile, oui, c'est facile. C'est réalisable à l'acrylique. Euh, en ben, Peut-être en plus de couches. À l'acrylique, pourquoi Parce que l'acrylique, vous savez, ça, ça s'aplatit beaucoup quand on le met sur la toile. C'est certainement aussi euh, souvent plus transparent que la peinture à l'huile. Et euh, vu que ça sèche plus vite, l'acrylique, sans s'en rendre compte, euh, au lieu de mettre trois couches, on va mettre plusieurs. C'est-à-dire que lorsque vous faites vos petites touches, hein, c'est presque du pointillisme. Hein, je suis là je fais mes touches de peinture à l'huile je peux pas revenir dedans parce que ça va se mélanger après c'est pour ça que je suis obligé de laisser sécher si j'ai mis des touches ici je peux pas revenir toucher à nouveau avec ma peinture à l'huile sinon je vais enlever mes touches et quand vous êtes en acrylique mettez vos touches là ça fait 5 minutes que vous les mettez les premières que vous avez mises elles ont séché vous pouvez déjà revenir un petit peu dessus vous pouvez renforcer votre couleur ça renforce votre valeur aussi ça augmente le nombre de coups de pinceau, vous ne pas. Et ça va faire que, sans vous en apercevoir, ben, il y a des endroits où vous êtes déjà venu trois fois sans le savoir. et qu'après, vous laissez sécher complètement, vous revenez encore avec une couche, mais vos touches vont être multipliées aussi. Et moi, je vous dirais qu'en acrylique, moi, si je l'avais fait en acrylique, j'aurais eu un résultat peut-être encore meilleur que ce que j'ai fait en peinture à l'huile, vous voyez, par rapport au tableau de monnaie, parce que j'aurais pu avoir, un, on va dire, une un pointillisme si vous voulez, la, la touche impressionniste encore plus riche, encore plus de coups de pinceau que ça, parce que moi je l'ai fait, le tableau je ne sais pas moi, comme vous dites en trois couches oui peut-être, je ne me rappelle plus combien de temps ça a pris pour faire le tableau, c'était long euh, je ne sais pas, mettons, je dis n'importe quoi là, ça m'aurait pris euh, 10-15 heures mais Claude Monet, il a peut-être passé 40 heures sur ce tableau-là, puis des coups de pinceau il n'y en avait plus que moi, puis des épaisseurs de peinture aussi moi, on va dire que j'ai fait une version euh, résumée de son tableau. Sinon, ça m'aurait pris beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps. <rire> Et bien voilà, donc en peinture acrylique, ça nous permet de mettre plus, plus, plus de coups de pinceau. Dans la même séance, on n'est pas obligé d'attendre que ça sèche. Donc, on va gagner. Par contre, je vous ai dit, ça s'aplatit un peu. Il y a des épaisseurs qu'on peut mettre en peinture à l'huile, qu'on ne peut pas faire en peinture acrylique, à moins d'ajouter euh, un médium de texture, euh, médium gel, par exemple, euh, gel épais à votre peinture acrylique pour que ça fasse justement des épaisseurs. Et si je le faisais en acrylique, ben, je le ferais ça, je mettrais un petit peu de médium gel dans ma peinture, peut-être surtout sur la, les dernières couches pour faire ces fameuses épaisseurs qu'on voit à la fin sur le tableau. Mmh. Ouais, je me rappelle de ton... <coughs> ton... Oui, hein, oh, oui, je me rappelle. Il est bien aussi. Oui, <rire> oui. Ouais. Ok, on continue avec Muriel. Bonjour, Bonjour Muriel. Muriel. Bonjour Année, votre vidéo est bienvenue. Là, elle parle de la vidéo avec le sable. Ah, le sable, oui, oui. Car je suis en train de peindre des éléphants et le sable est un peu rouge. Je oui. ne sais pas comment représenter ce sable, car l'ensemble reste trop plat. Il n'a pas de relief. Je me débrouille pour la couleur, mais je n'arrive pas du tout à donner du mouvement et pas non plus à représenter du, sa du sable qui vole. J'ai l'impression que mes éléphants reposent sur un lino. Oui. Bon, c'est pas top. Si quelqu'un peut me donner des conseils, ce serait... Alors, oui, c'est quand, a... ben, quand même simple. Si vous trouvez que c'est plat et que vous n'arrivez pas à donner les, ces impressions-là, que les éléphants sont euh, posés dessus, que le sable et euh, les mouvements dans le sable, et tout, ben, c'est qu'il vous manque les ombres et lumières, tout simplement. Ombres et lumières. Donc, si vous avez un sable qui est rosé, vous avez mis une couleur euh, peut-être trop uniforme partout, pensez, alors revenez sur le, la vidéo que j'ai faite sur le sable et regardez bien les couleurs de, du sable dans l'ombre. Comment c'est très foncé Mais Il va falloir faire ces ombres-là très foncées. Vous n'avez plus du rouge, là. Si votre sable est rosé, bien votre, vos ombres, vont, vous allez devoir mettre du mauve. Rajoutez du bleu. Votre couleur, vous la rendez un petit peu plus mauve. Et là, vous allez devoir faire ces taches, ces taches foncées qui vont représenter les ombres. Là où il y a le contact du, des pattes de l'éléphant sur le sable, il va falloir mettre les ombres. Et là, vous allez voir que votre éléphant, de suite, il vient se poser sur le sable. Ce n'est plus à plat sur du lino parce que vous allez avoir des ombres. Et les ombres ne sont pas droites parce que le sable, il n'est pas plat. Fait que vous allez devoir donner du mouvement, représenter un petit peu vos petites dunes, les traces de pas, vous savez, les creux, les bosses. Et là, si vous avez ce problème aussi, c'est peut-être parce que vous travaillez d'imagination. Essayez de prendre une photo, vous voyez du sable sur une plage là où on a marché dessus et vous allez analyser les ombres et lumières et vous allez essayer de faire les mêmes ombres et lumières au moins sur votre avant-plan, sur votre tableau, d'après la photo, et vous allez voir, ça marchera mieux. Maintenant, le sable qui vole, effectivement, un petit coup de vent, quand le sable y vole, ben, il va falloir faire un petit flou à ce moment-là. Euh, le sable, la couleur du sable peut-être un petit peu plus pâle que ce qui est en arrière pour qu'on le voie, un petit peu de flou, et bien entendu aussi toujours un petit peu de flou foncé, parce que là où il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Même pour du sable qui vole dans l'air, comme un nuage, il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Donc, euh, ça sera toujours comme ça. Les ombres et lumières, les ombres et lumières, c'est ça qui va vous faire donner ces impressions-là. C'est du sable, c'est de la neige, c'est la même chose, c'est pareil, pareil, c'est juste les couleurs qui changent. Pour avoir du mouvement, du relief, ombre et lumière. On continue avec Aliane. Bonjour, Bonjour Aliane. Une question. Après avoir une palette, parce que c'est les sept bonnes raisons pour utiliser une palette, oui. ok? Avoir une palette limitée. C'est aussi utile pour mettre en couleur un dessin, crayon aquarellable ou felt, etc. Bien souvent, le résultat final de mes dessins ce qui est en compétition me paraît chargé si je reproduis trop les couleurs de la photo. Effectivement, oui, on cherche trop à représenter les couleurs de la photo, on va se retrouver avec trop de couleurs. Euh, <coughs> palette limitée, c'est sûr, c'est toujours gagnant, tout le temps, tout le temps. Oui, en aquarelle aussi, oui, en crayon aquarellable... Euh... Euh, Entraînez-vous déjà au début, euh, par exemple, si vous dites que votre dessin euh, est trop chargé, trop de mmh. couleurs, essayez de le faire en monochrome d'abord. pas, Par exemple, vous prenez euh, trois cou couleurs euh, de la même gamme, euh, trois bruns, du plus pâle au plus foncé, trois bruns. Et essayez de faire tout votre tableau avec ça, un exercice pour vous amuser. Après ça, vous allez introduire peut-être juste une couleur complémentaire que vous allez rajouter à certains endroits où ça serait nécessaire. Et déjà, vous allez voir que votre tableau, il a beaucoup plus de caractère que ce que vous avez fait avec toutes les couleurs que vous voyez sur la photo, sur le modèle. Commencez comme ça. Et puis après ça, vous allez pouvoir rajouter euh, la couleur complémentaire, on a dit, puis peut-être encore une deuxième, une troisième. Et puis, vous limitez comme ça votre palette et vous allez voir que le résultat, c'est toujours gagnant, c'est certain. Oui. Alors, donc, c'est... Euh, oui, effectivement, on ne reproduit pas tout ce qu'on voit sur la photo. Non on va simplement euh, interpréter et apporter d'autres couleurs. On va chercher sur la photo, par exemple, quelle est la couleur dominante, quelles sont les autres couleurs. Parmi ces autres couleurs-là, un peu comme quand on fait de la composition, parmi tous les, tous les éléments qu'il y a sur la photo, lesquels je conserve et lesquels je retire. Parmi toutes ces couleurs, lesquelles je conserve et lesquelles je retire. Quelle va être la dominante de mon tableau Quelle va être la couleur éventuellement contraste complémentaire, quelles vont être les couleurs éventuellement intermédiaires qui vont intervenir là-dedans, vous voyez, il faut, faut y penser à tout ça, il faut l'analyser, le prévoir, et après quand vous allez faire votre tableau, ben ah, ça va être, vous avez quelque chose qui va diriger vos couleurs, ce ne sera plus du juste ce que je vois comme je le vois, et le résultat il va être meilleur, c'est certain. On continue avec Catherine, eh ben je ne sais pas comment on dit... Cat Catherine, Catherine, Catherine. Catherine. Catherine. <rire> Catherine, bonjour Catherine, Catherine... <rire> Humble, Catherine Humble. Excusez, bon, je... oui. une question, euh, c'est encore pour la palette, là. Oui. Vous savez pourquoi vous faites ceci ou cela, le choix du plus foncé au moins foncé? Pour moi, tout cela est au niveau de l'essai. Je n'ai pas la raison précise pourquoi je fais ceci. C'est au niveau de l'expérimentation. Oui. Euh... Quand on fait la couleur, les mélanges de couleurs, il faut connaître la théorie de la couleur. Il faut se baser sur la roue des couleurs le cercle chromatique, il faut apprendre la théorie, la base, la connaître et après on l'applique. Et donc, comme vous dites, euh, je ne sais pas pourquoi je fais ceci, je ne sais pas pourquoi je fais cela, effectivement, euh, euh, moi, je emotion. le sais, je le sais pourquoi, parce que ben, je la connais maintenant la théorie de la couleur, ça fait longtemps que je la pratique, mm -hmm. mais ce ne sont pas des choses qu'on qu va forcément voir. Ce sont des choses qu'on va savoir. C'est vrai que c'est difficile à comprendre. Par exemple, euh, je ne sais pas, moi, j'ai euh, un rouge cadmium clair. Rouge cadmium clair. Je sais que si je veux l'éclaircir, je vais mettre du jaune dedans et non pas du blanc. Parce que si je mets du blanc, il va devenir rose. Et si je veux l'éclaircir sans qu'il devienne rose, je vais l'éclaircir vers l'oranger, je mets du jaune. C'est bon. Si je veux le foncer, euh, je, veux le foncer ben, je vais mettre un rouge plus foncé, euh, cramoside alizarine dedans. Il va foncer, il va rester rouge, rouge vif. Mais si ce rouge, je veux le rendre un peu plus gris, le rendre moins gris, euh, moins, moins rouge, moins vif pour le ternir un peu, ben, je vais mettre un petit peu de vert, une petite touche de vert. Et là, c'est là où, euh, vous voyez, je le fais, je mets du vert dans le rouge parce que je le sais. Et pourquoi je le sais Parce que je connais la théorie. Mais il n'y a rien qui me le dit sur la palette, que c'est en mettant du vert que mon rouge va devenir plus gris. Je ne le vois pas, il n'y a pas d'indication. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Le truc, c'est qu'en peinture, la plupart du temps, on va dire bon, ben, il faut faire les choses comme on les voit. Je vois que c'est comme ça, je le fais comme ça. Puis là, quand on passe sur la palette, là, c'est plus pareil. Je, je vais faire ça parce que je le sais. C'est un petit peu ça qui est la difficulté en peinture c'est de passer euh, de l'un à l'autre, d'un côté à l'autre du cerveau aussi. Et donc, pour savoir qu'en mettant du vert dans le rouge, il va devenir plus gris, ben, c'est des choses qu'il faut savoir. Alors, pourquoi Parce que sur la roue des couleurs, le cercle chromatique, ben. Le vert, il est de l'autre côté du rouge. C'est ça complémentaire, vous voyez? Bon, mais ça, c'est toutes des choses à apprendre et à connaître. Et une fois que vous le connaissez, bien, il faut le pratiquer, pratiquer. Alors, il ouais. faut toujours avoir le cercle chromatique sous les yeux quand on fait nos mélanges sur la palette, mm. jusqu'à ce qu'on l'ait dans la tête. À ce moment-là, on pourra l'enlever de, de sous nos yeux parce qu'on l'aura dans la tête. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est un aide aussi, ce petit Ah oui oui, oui, oui, oui. Ok, on continue avec Jean-Claude. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour, Jean-Claude. Comment effacer le crayon noir 6B sur un tableau? Oui, je le sais. Ah. Oui. Euh, crayon noir 6B, graphite, tout ça, pour l'effacer, ben, euh, le, le, le truc qu'on m'a donné, euh, je ne sais plus, j'ai vu ça où, en tout cas, et ça fonctionne bien, c'est euh, pour tout ce qui est graphite, euh, prenez une brosse à dents, un petit peu de savon à vaisselle, de l'eau, et vous allez nettoyer avec du savon, de l'eau et du savon, ça va partir. Parce qu'en fait, c'est assez gras le graphite. Et ça va se nettoyer comme ça, bien sûr, vous rincez, vous essuyez, et ça part. Oui, puis c'est assez foncé, le 6 hein? Oui, oui, oui, ça part bien avec le, du savon, oui, effectivement. Okay. On continue avec Diane Manger. Bonjour, Diane. Bonjour, Diane. C'est vraiment génial, toutes ces idées dans cette vidéo. On parle de, oh oui, de ah formats, oh, oui, le petit format. Ah, le petit format, oui, oui. Simple et rapide. J'aime beaucoup ce petit paysage. Hé, hey, il a pas dit quelque chose. Hein. Ce paysage-là, c'est moi qui le prends en photo. Oui, c'était sa photo, oui, oh, c'est ouais. Hey, droit d'auteur ben oui <rire> ok elle se demande si tu as utilisé du bleu fthalo ou cerium je me rappelle pas <rire> ça fait trop alors regardez bien un je m'en rappelle pas et deux j'avais pas la caméra sur la palette j'avais oublié d'allumer la caméra sur la palette oui. c'est pour ça qu'on vous a mis euh, un accéléré euh, speed painting pas de palette fait que au début le, le monteur il nous avait fait le montage où on voyait je donnais des explications on ne voyait jamais la palette, puis je faisais le tableau en expliquant ce que je faisais. Ah, tu sais, hein? Puis, euh, c'est ça. Et puis, j'ai dit, non, mais là, ça ne marchera pas, là, parce qu'ils vont vouloir voir la palette, les gens. Puis, je n'ai pas filmé la palette. J'ai dit, mais fais-moi euh, un beau speed painting, là, comme, vous savez, une, une vidéo accélérée d'une fleur qui s'ouvre, comme ça, là. <rire> j'ai dit, fais-moi une belle fleur de mon tableau, fais-moi une œuvre d'art vidéo. C'est ce qu'il a fait. Alors, vous avez toute la théorie avant, j'explique tout. Mais pour le bleu phtalo, après, ceridium, non. le speed painting, <rire> la vidéo, la, la, la toile qui apparaît, puis après, vous avez la conclusion. Donc, il a bien travaillé le monteur, c'est super. Oh, ouais. Mais alors, je sais, alors, regardez les couleurs que j'avais sous la main, ça peut être... Euh, oui, soit c'est du bleu phtalo, mais c'est quoi les questions? Cerulium. Non, je n'ai pas de cerulium là. Soit c'est du phtalo, soit c'est du, euh, du bleu primaire, du cyan. Mais euh, honnêtement, euh, je pense que c'est du phtalo. C'est ça que je plutôt dit... utiliser du phtalo, oui. Ouais. Oui, du bleu phtalo, certainement. Mais oui. sinon, c'est du cyan, donc le cyan, c'est un peu comme céruléen. Céruléen, imitation, c'est du phtalo et du blanc. Hein? Le cyan, c'est du phtalo et du blanc aussi. Voilà. Excusez. On continue. Ben, on finit avec Nat. Bon, Bonjour, Bonjour Nat. Nat. Merci pour ces conseils. Ça me donne envie de faire des petits tableaux tout mignons. Oui, hum. ben oui. Comment faire pour que la toile cartonnée ne s'y cloche pas oui. quand on la coupe et que les bords restent quand même nets? Alors, moi, j'ai jamais eu ce problème-là. Non. Je prends... Euh... Un cutter, un exacto cutter, une règle en métal. Bien sûr, je marque ma, mes lignes au crayon et puis je coupe. J'y vais une fois, deux fois, trois fois jusqu'au bout sur une planche de bois. Puis c'est fini, c'est coupé. Ça ne s'effiloche pas du tout. J'ai jamais eu de problème. Pourquoi? Parce que peut-être que, en tout cas, les cartons entoilés que j'achète, la, la toile est vraiment bien collée. Elle est très collée sur le carton, donc ça ne s'effiloche pas du tout. Sinon, euh, si ça s'effiloche, euh, ben, il doit y avoir un problème de colle, je ne sais pas. Non, mais d'habitude, non. Non, ça va bien, hein? oui, oui, ça va bien. Oh, oui, je, je, Ça m'arrive assez fréquemment de couper des cartons entoilés comme ça. Oui. Sinon, mais ben, c'est mieux, excuse-moi, oui. c'est mieux comme tu dis avec le cutter parce que ne oui. si, faut pas avec des ciseaux là, non, donc, je pense non, que non. tu m'agagnerais agren, la… Sinon, ben, utilisez du, euh, de l'isorel ou du masonite. Mm -hmm. voilà. Puis, euh, une fois que vous avez coupé votre isorel masonite, mettez de la peinture blanche ou du gesso, le mieux c'est du gesso, hein? Mm. Une fois que ça a été coupé, mettez votre gesso, puis vous êtes prête à, à faire la peinture dessus. Là, Moi, euh, c'est bon, ce que je ferai aussi. Mm -hmm. C'est solide, c'est bien, des beaux, des petits morceaux. Ouais. Vous avez mais ça, les, les petits formats, c'est bien, hein? oui, oui. Ah, ouais. Moi, j'aime tout, c'est sûr, mais euh, ça peut être intéressant. Des fois, j'ai vu dans des expositions, des petits formats comme ça, des petits… Euh, ah, bah, ouais, oui, oui. Oui, oui, des 3, ah. 4 cm par 4 cm. C'est bon. <rire> comme collé sur un une carton blanc, là, puis c'est un petit peu en relief. Puis, c'est un grand, un grand tableau, là, tu sais, avec un grand cadre. Puis, tu as ce petit truc au milieu, là. C'est quoi, ton plus petit, petit tableau Le plus petit que j'ai fait mm -hmm. Je ne sais pas. Bah c'est peut-être celui-là, le petit format, là, ouais. là, oui. Le plus grand Peut-être. Non, j'ai fait des 4x4 aussi, j'ai fait des 4x4. Ouais. Ah, le ouais. plus grand, c'est euh, 57 par 104 pouces. Ouais. Alors, un centimètre, je ne sais pas, 57 par 104 pouces. Un pouce, fait 2,5 cm. Faites la multiplication, c'était immense, là, c'était le... Le tableau pour Sèche-Savard Oh oui, qui a, qu a voulu lui redonner en plus. Hein? Oui, c'est ça, mais ils oui, il ont voulu appelé. me rendre parce que. Euh, ils ont euh, il, vaut... Mais non, c'est ça, ils ont vendu l'immeuble, le... tout ça, ils ont tout débarrassé, puis euh, ils ne savaient plus quoi faire avec ce grand tableau-là, et puis j'ai dit non, ah non, non, non. Je n'aurais <rire> pas su où le mettre. <rire> non, à la <rire> mais... maison, il n'y aurait pas, et... pas de place. Ouais. On a fini que ça On a fini. On, <coughs> on va parler aussi du webinaire qu'on était supposé de donner pendant qu'on était malade. Oui, on devait faire un webinaire au mois de, de mars. mars, fin mars, le 24 mars. Donc, il est reporté au 21 avril, un webinaire sur, sur le mélange des couleurs en peinture à l'huile. Donc, on va envoyer des emails à tout le monde. Mm -hmm. Ça sera le 21 avril. Euh, le nombre de places est limité, bien entendu, à 2500 au total et à 1500 en direct. Parce qu'habituellement, il euh, y avait, euh, c'était toujours 1500 personnes limitées au direct, euh, en direct pour voir le webinaire et à chaque fois, euh, ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui pouvaient pas ils nous écrivaient, que... ils disaient, je n'arrive pas, ouais, je n'arrive ouais, ouais, ouais, pas, pas, pas, pas à me connecter, non, à me connecter, ah, okay, oui. c'est ben, parce qu'il y avait déjà plus de 1500 personnes qui nous regardaient, donc on ne pouvait plus en rajouter, mm. puis euh, là, ça va être 2500, limité à 2500 en inscription, donc pour le, le, le, le voir en replay aussi. Alors qu'avant, ce n'était pas limité, ça c'est le système qui a changé, fait qu'on pouvait avoir après ça, vous pouvez vous inscrire même après, aller voir le replay non, on peut te à 3000 personnes, 4000, il n'y avait pas de problème. Non. Mais là, c'est limité à 2000, 2500. Donc, les personnes qui voudront voir le webinaire, que après. ce soit en direct ou après, il faut s'inscrire au plus vite. Ouais. Alors ça, alors aussi, c'est pour non? la mélange de couleurs en peinture à l'huile. Alors, c'est spécifique et de ce fait, je me suis dit qu'en faisant ça, ben, ceux qui font de l'acrylique, peut-être, euh, ils ne regarderont pas ça. Mm -hmm. Et euh, on le refera. On refera le mélange de couleurs en peinture acrylique après mm -hmm. un autre webinaire. Et à ce moment-là, ben, comme ça, je me suis dit, ça va partager les gens en deux. Vous aurez plus de chance de voir. Il y aura une belle surprise hein, pour ce À la ce fin du webinaire, une très belle surprise, oui. On... Nouvelle, nouvelle. Ben, c'est ça, on en avait déjà nouvelle. parlé. C'est une nouvelle formation qu'on va vous, vous donner à la possibilité d'obtenir un exclusivité. En quoi? En exclusivité. <rire> okay. Voilà, ben, je pense qu'on a tout dit. Oui, on a tout dit. Sinon que... On est très content de reprendre notre... Oui. Ce n'est pas notre travail. Pour nous, ce n'est pas un travail. C'est un plaisir. On est content de vous revoir, surtout. Oui, ben on est oui. très, très contents de vous revoir, de vous avoir à notre table. Mm -hmm. Sans ça, là. <rire> oui, ça vous tente de souffler un petit peu dedans, <rire> Puis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne pourrais pas le dire assez, là. Merci beaucoup pour tous les mots, les encouragements que vous nous avez donnés quand on était malade. Ça a été fou, Ça, hein? c'est choses passé. Mais c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait vraiment une grande famille. Oui, merveilleux. C'est oui. super. On était très, très heureux. Oui. Merci infiniment. Merci. Donc, on se retrouve ben, mercredi avec la vidéo du mercredi, puis samedi pour les autres vidéos questions-réponses. Oui. À bientôt. Bye-bye.